Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous parler des différents types d'attentes. On a vu les attentes actives ou semi-actives, passives. Et puis, on va également faire une liaison avec les mécanismes de verrouillage. C'est une séquence un petit peu de bilan sur ces sujets dont vous allez voir qu'ils peuvent être intrinsèquement liés. En fait, l'idée de faire ces séquences vient euh, d'une question un petit peu piège à l'examen de janvier 2018. Donc euh, dans cette question qui était plutôt une question de cours, euh, on supposait qu'on avait une classe attendre qui disposait d'une variable booléenne dispo et puis euh, d'une méthode qui s'appelle attendre dispo qui en gros doit euh, permettre de bloquer euh, celui qui l'appelle jusqu'à ce que le booléen dispo soit positionné à trou. Et on proposait deux implémentations dispo1 Dispo 2 et on demandait aux étudiants de discuter sur la différence entre ces deux implémentations. On n'a pas été l'étude du voyage. Alors, sans surprise, sur attente Dispo 1, les gens ont détecté une attente passive. Parce qu'effectivement, euh, je boucle tant que euh, Dispo est faux et ce que je fais, c'est que je fais un Wait et j'attends que je me suspends, donc je suis plus éligible pour avoir le processeur, la thread est suspendue jusqu'à ce qu'il y ait un signal qui me réveille et je reteste dispo. Donc un mécanisme super classique, en fait ici c'est pas un signal mais on attend typiquement un signal all puisqu'on est dans une boucle while et puis lorsque l'on est sorti eh bien euh, on va repositionner dispo à false, pourquoi Parce que on a pris le verrou quelque part et que euh, on est euh, désormais euh, de ce verrou. Donc pour protéger la variable vous noterez que la méthode euh, attente Dispo1 elle est synchronized. Même topo d'ailleurs avec la méthode euh, Dispo2. Et alors là par contre on a été un petit peu surpris c'est que tout le monde est tombé dans le piège qui était pourtant amoureusement euh, défini. C'est que les gens ont dit c'est une attente semi-active. Alors pourquoi ont-ils dit que c'est une attente semi-active Tout simplement parce que le wait ici est remplacé par un slip. Mais je vous ai dit, c'était un piège. Alors, pourquoi Eh bien, regardons. En fait, il faut faire attention au verrouillage. Les deux méthodes que vous l'avez noté sont synchronisées. Je vous rappelle qu'elles euh, sont synchronisées en fait sur la méthode mais j'aurais pu faire, et j'aurais le même mécanisme, en utilisant la méthode synchronized sur un objet, par exemple ici zis, puisque on a vu que le synchronized zis c'était équivalent au synchronized directement sur la méthode. Euh, L'intérêt du synchronized zis c'est que je peux ne pas bloquer toute la méthode mais simplement des portions. Et bien en fait, ce so synchronize, ça va bloquer le système tant qu'il y a un utilisateur actif dans la méthode, une thread active dans la méthode. Ok Donc on l'a dit, ce n'est pas un seul qui s'exécute, c'est un seul qui s'exécute et qui est actif. Et c'est là qu'on a une différence importante entre le wait et le slip. Wait, il est lié à la gestion du moniteur et il relâche le verrou 1-13, c'est-à-dire que quand je suis rentré dans le Synchron AS, j'ai pris ce verrou, et donc je suis possesseur du verrou, et je suis dans la méthode, je suis actif. Wait va rendre ce verrou. Donc il va rendre ce verrou, et euh, la thread qui exécute la méthode va se suspendre. Le slip, la thread qui exécute cette méthode, va également se suspendre, mais, subtile différence, elle ne rend pas le verrou. Et c'est là qu'il y a une différence. On suppose que la variable dispo va être positionnée par une autre méthode qui va être synchronisée. Mais comme cette méthode est synchronisée, elle ne va pas pouvoir accéder au verrou associé au moniteur de l'objet puisque ce verrou n'a pas été relâché par le slip. D'accord Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que une thread est suspendue qu'elle a relâché son verrou. Wait suspend la thread et la rend, enfin relâche le verrou parce qu'elle la rend inéligible tandis que Sleep ne la rend pas inéligible mais suspend l'exécution. Conclusion Attendre dispo 1 est bien une attente passive et ça les étudiants l'avaient bien vu mais attendre dispo 2 n'est pas une attente semi-active. C'est quelque chose qui ne marche pas parce que l'autre méthode synchronisé qui va pouvoir positionner le booléen dispo à vrai ne sera jamais invocable puisque on sera bloqué à cause du synchronized. Alors vous pouvez me dire il pourrait ne pas y avoir de synchronized euh, mais alors là ça va poser d'autres types de problèmes qui sont des problèmes d'accès concurrent et je veux dire c'est encore pire on dira aussi que ça ne fonctionne pas. Vérifions sur le code, cest que je vais reprendre euh, ces deux implémentations, je les mets dans la classe, je vous les montre ici. Donc vous avez reconnu la première avec le wait, vous avez connu la seconde avec le slip et vous découvrez tout naturellement euh, la méthode qui va s'appeler setDispo, c'est celle qui est synchronisée et qui va positionner dispo à tout. En fait, cette méthode, elle doit faire un notify -all. Alors bien évidemment, elle doit faire un notify -all dans l'hypothèse où l'implémentation doit attendre dispo, c'est l'implémentation numéro 1. D'accord Dans le cas où c'est l'implémentation numéro 2, je n'ai pas besoin de cette ligne là, je pourrais parfaitement la supprimer. Alors ça ne change rien hein, parce que le zis.notifyall, euh, s'il n'y a rien à notifier, eh bien, il n'y a rien à notifier, ça ne fera rien, donc ce n'est pas trop trop grave. Mais bien évidemment, je n'ai pas à l'écrire si je fais le couplage avec dispo2. Maintenant regardons une classe U qui implémente Renable, donc ça va être une thread, euh, je lui associe un système de synchronisation donc euh, un attendre euh, je fais euh, ce qu'il faut le fameux try et puis vous voyez que ici je peux appeler soit dispo1 soit dispo2 je recompile et je mets en commentaire la bonne ligne et euh, ensuite eh bien j'ai mon programme principal qui est assez simple où je crée une attendre, euh, je crée une thread euh, en lui associant un u associé avec l'attendre que j'ai créé, je lance cette thread, j'attends un certain temps, histoire de joie sûre que, que euh, la thread avance et exécute euh, l'instruction euh, d'attente, on l'a vu euh, dans le code juste avant, et puis je fais ici un set dispo qui devrait la réveiller. Et donc euh, si les deux implémentations attente dispo 1, attente dispo 2 fonctionnent, et bien dans les deux cas je devrais avoir un, un déblocage. Lançons l'exécution avec euh, l'appel à attendre dispo 1 qui est décommenté et donc vous voyez que les choses se passent très bien donc main dans un U, U dit qu'il attend et U se termine parce que effectivement le set dispo a fait le signal all, là on n'aurait pu faire qu'un signal parce qu'il n'y a qu'une un seul, seule thread, enfin je vous ai dit qu'il valait mieux utiliser signal all, hein, c'est les, les, les règles, euh, les recommandations de Java euh, et euh, du coup ben, ça va provoquer le déblocage euh, de euh, la thread qui était bloquée sur attente dispo 1 dans le wait avec attente dispo 2 Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne que je vais boucler éternellement euh, sur euh, le slip et le while. Pourquoi Parce que je ne veux pas exécuter la méthode qui va positionner euh, dispo à trou, tout simplement parce qu'elle est synchronisée et que je n'ai pas, enfin, slip n'a pas relâché le verrou de synchronisation. Et donc, je suis obligé d'utiliser un CTRL-C pour interrompre mon programme. Alors, vous allez me dire, mais euh, comment on aurait fait l'attente semi-active Problème Prenons euh, une variante de la classe attendre, donc ici j'ai un attendre dispo 3, vous remarquez que cet attendre dispo 3 n'est plus synchronisé. Vous allez me dire, ah l'accès, mais attendez, attendez. Par contre vous voyez que ici je fais appel à une méthode locale qui va faire le test, qui va me tester la valeur du dispo, si dispo est true, il va mettre dispo à false et il rend true, donc ça veut dire que je peux passer et si DISPO est FALSE et eh bien il va simplement rendre FALSE. Alors par contre vous notez que cette euh, méthode qui est une fonction qui rend un, un boolean, elle, elle est synchronisée. Et vous voyez que c'est là la différence avec euh, l'autre implémentation de attendre DISPO, la numéro 2, parce que ici vous voyez que en fait la divisibilité sur la synchronisation, elle n'est pas sur l'ensemble de la méthode, elle est uniquement sur l'appel dans le test. Et vous remarquez également que je ne positionne pas euh, dispo à false en sortant de la boucle parce que sinon j'aurai un appel ici avec une atomicité et un appel à l'extérieur avec l'atomicité mais je peux commuter entre les deux, c'est à dire qu'on peut imaginer qu'il y en a un deuxième euh, processus euh, qui sort et qui euh, s'entrelace pardon et qui lui accéderait euh, en faisant le test et les deux rentreraient euh, dans la section critique et c'est absolument pas ce que je veux. Donc là il y a un souci et ça veut dire ici que la granularité elle doit être sur la portée du test uniquement mais je dois faire le positionnement de la variable à false si besoin est dans cette granularité et c'est pour ça que j'ai appelé ça test and set, donc première euh, leçon, il faut faire extrêmement attention à l'atomicité de l'exécution. Le synchronized, lui, va me garantir que même s'il y a commutation quelque part dans cette méthode, personne d'autre ne peut rentrer tant que je sors, puisque il ne peut y en avoir qu'un seul actif au sein des instructions euh, de euh, cette méthode. Or vous n'avez rien qui va relâcher l'activité, il n'y a pas de WET. Et euh, sans surprise, je l'ai appelé test-and-set parce qu'on a déjà vu ces instructions, le TAS et le CAS, TAS pour test-and-set et CAS pour compare-and-swap, qui sont euh, des instructions indivisibles qui sont apparues progressivement dans les processeurs au niveau matériel pour garantir justement cette euh, atomicité et par conséquent pouvoir implémenter de façon fiable les ions. Et là, je note que j'ai oublié de retirer le notify all ici avec sa implémentation de attente dispo, bien évidemment, euh, n'a aucun sens. On lance une petite exécution et ben, qu'est-ce qui se passe Tout va bien, ça se termine, ben, sans surprise, puisqu'on a tout fait pour. Donc c'était ça l'attente semi-active et c'est comme ça qu'il aurait fallu la programmer et donc tout le monde est tombé dans le piège. Est-ce lié au moniteur des objets Java Finalement on a vu que ces systèmes de synchronisation, on pouvait les implémenter de façon différente et en partie on pouvait utiliser des ré -entrancles. Alors, à votre avis, tic-tac, tic-tac, tic-tac, vous avez une idée Eh bien non, parce que c'est propre au concept de moniteur. Dans les moniteurs dehors, il y a cette notion cruciale qui est qu'il y a un et un seul fil d'exécution actif dans les méthodes du moniteur. Donc ce qu'on a protégé ici avec les synchronized. Donc qu'on protè qu protège avec des synchronized ou qu'on protège avec des lock, unlock dans le cas des réentrant lock, eh bien c'est du pareil au même. Et en voici la preuve puisque je vais vous proposer une variante d'implémentation du problème à coup de réentrant lock et on va observer exactement la même chose. Regardons donc euh, le code qui implémente tout ça avec euh, la classe réentrant lock. Donc ici il faut importer euh, les bons éléments, ça crucial, ici donc je crée évidemment un rentrant lock, j'ai besoin d'une condition puisque dans le rentrant lock je vais me bloquer sur une condition, pas avec Wait, avec Await et je vais pas me réveiller avec, avec euh, Notify, je vais me réveiller avec Signal. D'accord Bon donc euh, ce qui se passe ici hein, c'est que euh, je fais le lock, le finally avec le try and lock qu'on a vu et j'ai euh, l'implémentation de attendre dispo 1 avec euh, un c.await, un await sur la condition euh, du réentrant lock au lieu d'un wait sur le moniteur associé à l'objet. Et bien évidemment je n'ai pas besoin du coup de rendre cette méthode synchronisée puisque la synchronisation elle est mise en œuvre avec le lock et le unlock. Et puis j'ai ici euh, le euh, set dispo euh, qui euh, ben, ce n'est pas un notify all, c'est un signal all que j'ai à la place. Hein, c est, c est, c est pour pouvoir lancer le réveil sur Await. Même topo, hein, je vais le laisser partout mais il n'a de sens que pour l'implémentation couplée à attendre dispo 1, on va voir que pour attendre dispo 2 et attendre dispo 3, je n'en ai évidemment euh, pas besoin. Donc ce truc là fonctionne exactement comme avant. Enfin comme, comme avant, c'est à dire comme dans l'implémentation de attendre dispo 1 avec le Synchronize. Maintenant regardons attendre dispo 2. Attendre dispo 2 et eh bien euh si je le programme de la manière euh, dont je l'ai programmé précédemment, mais avec des réentrantes locs, ben je fais pareil et j'ai exactement le même problème. J'ai exactement le même souci. Ça plante et ça plante exactement comme avant. Pourquoi Parce que euh, le slip ne va pas non plus provoquer le unlock. Alors là, on le verrait. Il faudrait que quelque chose que je fasse un truc. Le ATTEND DISPO 3 et eh bien lui fonctionne de la même manière, sauf qu'au lieu d'avoir la méthode TEST UNSET DISPO et eh bien euh, qui est synchronisée, je l'implémente avec euh, un LOCK UNLOCK équivalent dans les rentrantes LOCK et ça fonctionne de la même manière. Et là j'aurai exactement le même comportement que précédemment, c'est à dire que ça fonctionnerait. En fait vous avez peut-être noté quelque chose, c'est que euh, je pourrais avoir une variante en fait la différence entre le SYNCHRONIZED et euh, Lock, unlock c'est que je peux décider quand je veux faire les choses et en particulier dans le synchronize, mon problème c'est que j'avais envie de lancer le synchronize avant le while, de le sortir avant de faire le slip, de le réenclencher après et de le désenclencher à la fin du while. Le souci c'est que synchronize c'est un bloc qui est synchronisé, donc je ne peux pas avoir des choses qui sont à cheval. Donc je peux... Le while est lui-même un bloc, je ne peux pas avoir un début de bloc avant le début du bloc while qui se termine avant la fin du bloc while, ça ne marche pas. Par contre, Là, je peux avoir une variante de attente dispo que j'appelle attente dispo de bis dans laquelle je vais du coup avant de faire le slip, je vais faire le unlock. Et je vais refaire le lock après être sorti euh, du slip. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que lorsque je fais mon slip, j'ai explicitement relâché le verrou, ce qui fait que cette dispo va lui pouvoir s'exécuter parce que s'il est bloqué sur un lock eh bien, euh, le unlock va déverrouiller le truc, du coup, cette séquence va pouvoir s'exécuter, le unlock va avoir lieu ici, et à ce moment-là, quand je sortirai du slip, eh bien, je vais pouvoir exécuter le lock pour reprendre le verrou. Et ça, c'est une variante de l'implémentation numéro 2 de Attendre à Dispo qui fonctionne. Mais encore une fois, elle est impossible à faire avec des moniteurs en Java, je vous ai expliqué pourquoi, à cause des problèmes d'imbrication des structures qui sont synchronisées. Ben voilà! En guise de conclusion, c'est très important de comprendre que dans un moniteur, il n'y a qu'un seul fil d'exécution actif à la fois, que endormi, donc ce que fait le sleep, c'est différent de suspendu. Suspendu, je ne peux pas reprendre mon exécution. Endormi, je peux reprendre mon exécution. Sleep ne déverrouille pas, il endort wait await déverrouille et par conséquent suspend potentiellement il suspend en fait c'est pas le, le wait await qui va suspendre c'est la rentrée dans la synchronisation après ou le lock qui lui va suspendre si par hasard euh, le verrou n'est pas. libre. Euh, d'ailleurs en passant il faut pas confondre le fait qu'un thread ou un processus soit actif avec le fait qu'il soit élu. Actif veut dire il n'est pas suspendu, donc il peut être endormi et actif, il ne peut pas être suspendu et actif. Suspendu, il est forcément inactif, d'accord Donc, il est endormi, il peut être actif, c'est-à-dire qu'en fait, il est éligible. Donc, à un moment donné, il peut, lors d'un lanceur intrinsèque au système, peut dire, ben, je vais lancer l'exécution, je vais te prendre, je vais te sélectionner et je vais te sélectionner, je vais t'élire. Tu vas avoir le processeur ou maintenant un cœur du processeur pour t'exécuter. Donc vous voyez, processus suspendu, en attente, inéligible. Processus actif, potentiellement en attente, mais éligible. Processeur élu, il est actif. Est forcément actif, mais il s'exécute parce qu'il dispose de la ressource, d'un cœur ou d'un processeur. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt.